bonjour j'espère que tu vas bien gagner 60 euros en une heure je vais te montrer que c'est possible si tu ne l'as pas encore vu dans la description il y a ma formation business à plein temps cette formation est en ligne et est libre à partir de maintenant tu peux y accéder rapidement il y a plus de deux heures de contenu quatre modules exclusifs c'est tout de suite en formation tu peux y accéder maintenant je vais te montrer maintenant Comment tu peux gagner rapidement de l'argent sans t'embêter en un clic Tu vas tout de suite sur Google ou sur le moteur de recherche de ton choix, Free Logo Design, tu vas pouvoir créer un logo en un clic et le vendre directement. Tu cliques directement sur Free Logo, je te le mettrai en, en description, freelogodesign.org, tu arrives ici, créer un logo gratuit en quelques secondes, tu vas voir que tu vas pouvoir revendre des logos parce que bien sûr des personnes les achètent chaque personne qui a besoin d'un service et eh ben c'est une personne qui va pouvoir lui vendre et tout ça ça se monnaie donc tu vas pouvoir vendre ton logo voilà créer en quelques secondes un logo et toi tu vas pouvoir gagner de l'argent donc on va voir ici entrer le nom de votre compagnie donc toi si tu as un client bah, tu vas entrer le nom de cette compagnie moi bah, je vais m'appeler business pour tous je sais pas s'il faut que je mette une des espaces ou pas mais on va voir euh, alors qu'est ce qu'on a toutes les catégories abstrait agriculture animaux communauté non profit communication entreprise consultant on va mettre entreprise et consultant Commencer. Donc là, comment ça se passe Il me propose des logos. Bon, ceux-là, ils sont pas... Ok, je ne sais pas pourquoi. Il me propose des logos... Euh, ok, je voulais pas du tout cliquer, par contre. On revient. Voilà Il me propose des logos avec mon nom, avec euh, des, euh, des polices différentes, avec des couleurs, avec tout ça... Donc je regarde si déjà, premier abord, il y a quelque chose qui me plaît, et après je vais pouvoir les modifier, bien évidemment. Donc là, avec le tigre, quelque chose de plus aéré, un petit cœur. Hop, hop, bon, il n'y en a pas beaucoup, parce que... Ah si, ça charge. Voilà, quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, est-ce qu'on part sur quelque chose de simple Là, je prends vraiment mon temps, mais après en trois minutes vraiment, on peut faire quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être super sympa. J'aime bien, j'aime bien quelque chose comme ça. J'aime bien quelque chose comme ça. On va partir sur lui. Je clique là-dessus. Il me le charge. On est là. Ok. Bon bah là, soit, soit j'aime tout. J'ai fini et euh, je le télécharge. Gratuit. Hop, je télécharge haute résolution, site web, logo, machin après il faut payer, mais là très bien logo 200, 200 ça suffit je peux le télécharger soit j'édite j'édite et euh, forme et ben ça j'aimerais mieux que ce soit euh, rouge ok voilà ça c'est rouge et du coup là comme ça je peux tout changer je peux changer ou alors je peux retourner mais bon peut-être pas non plus tout cassé. mais bon je peux voilà tu as compris l'histoire du coup je peux l'éditer voilà je peux le déplacer aussi voilà cette forme là bah, je peux la faire euh, grise je peux la faire bleue je peux la faire euh, jaune va ouais, c'est noir on peut faire les fous Ici, du coup, je peux changer la police. Je peux recourber le texte. Comment ça marche, ça D'accord. Hop. Hop. Voilà. Ça, on va faire du rouge, aussi. Voilà, en trois, alors c'est pas je suis d'accord, c'est pas le truc de l'année mais en 3 minutes 3 minutes je fais un logo. Je sais pas, je peux faire un truc comme ça. ça. Enfin, en 3 minutes, je fais un logo. Maintenant mon logo moi il me plaît, hop, je fais terminer. Je peux le télécharger. Et derrière derrière comment ça se passe On va sur 5euro.com le bon vieux site Inscrit, hein, si tu n'es pas encore inscrit dans la description, je te mets un lien. C'est gratuit et euh, des milliers de microservices pour tous vos besoins à partir de 5 euros. Ici, donc je mets logo. Et donc là, on voit les personnes qui disent Je vais réaliser vos logos à partir de 5 euros. Je, je peux faire des logos. Je, je fais des logos professionnels et uniques. Je vais pouvoir faire des logos. Donc là, des personnes qui proposent de faire des logos. On voit que lui, bah, il dit je vais réaliser des logos. Votre logo original et professionnel pour 5 euros. Il a eu 2173 commandes. Lui, 2495 commandes. Donc, x 5 euros. Voilà, il est à il a 10, 000, 10, 000 euros de, 10 000 euros de chiffre d'affaires pour, pour des logos. Ça m'a pris 3 minutes. Et, euh, et, et voilà, quoi. il a 58 commandes en cours. Derrière, comme d'habitude, sur 5euros.com, on peut faire des upsells, euh, le fond transparent, favicon du logo, c'est-à-dire que c'est pour mettre dans le site, en haut, euh, dans l'onglet, on peut le mettre là, trois propositions de logo, donc ça c'est pour, tu peux dire, bah, moi je le fais, euh, je propose moi-même, logo à partir d'un croquis, voilà, si, la, si, si je fais moi-même le croquis, ou si c'est la personne qui fait un croquis, enfin, voilà, après tu fais des upsells, et là les gens laissent des avis, donc voilà, et euh, ça coûte rien, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. On a vu que sur, euh, sur ce site, eh ben, ça fait très rapidement. Je te le laisse en description. Et après, tu peux te positionner sur 5 eurocom Là, pour commencer, tu peux dire, bah, moi j'en fais 2 ou j'en fais 3 pour 5 euros. Et, euh, et, et, et comme ça, bah, tu, tu, fais, tu peux remonter un petit peu dans, dans les recherches. Parce qu'au début, quand tu vas te positionner, tu vas vraiment être tout, tout, tout en bas. Et ça va être très difficile de remonter dans les dans les recherches, mais, euh, mais après voilà, ouais, une fois que une fois que tu arrives à ranker un peu, on voit que là, euh, voilà 2000, 2000 commandes, 500 commandes, même là même là 100 commandes, 180 commandes, pour quelque chose qui est fait très rapidement, ça peut être super intéressant de faire euh, des logos gratuitement comme ça, voilà, j'espère que tu aimes bien l'astuce, je te dis à bientôt, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner, à en parler autour de toi, je te dis à bientôt.